Bonjour amis de la lecture et bienvenue dans ma bibliothèque. Je suis Babarette et aujourd'hui je vous retrouve pour le bilan du Lost in Time Challenge, le Lost in Time Challenge qui est organisé par la chaîne Red Bull Moon, enfin Justine de la chaîne Red Bull Moon et qui se déroule normalement en avril et mai sur deux mois. Il y avait cinq menus avec trois catégories par menu. Et j'ai presque tout lu, on n'a pas encore fini le mois de mai, donc euh, pour les quatre bouquins qui me restent, il me reste deux semaines pour les lire. Ouais. Je ne sais pas si j'aurai le temps de les lire, mais on est déjà bien avancé. Euh, donc je vais faire un petit retour sur mes lectures, euh, à presque la fin du 17 challenge. Euh, voilà. Alors, premier menu, c'était « La nuit, tous les chats sont gris ». Et je n'ai lu qu'un seul livre dans, cette, dans ce menu euh, dans la catégorie ne, ne le dis à personne il fallait lire un livre avec un secret et j'ai lu le pendule de Foucault de Umberto Eco alors le pendule de Foucault d'Umberto Eco c'est un roman historique semi historique où en fait il y a un groupe de personnes qui euh, Essaye de s'imaginer quelque chose, euh, une sorte de complot euh, et puis que, qui, qui se monte un peu le bourrichon euh, là-dessus et qui vont faire des tas de recherches sur, euh, sur ce complot. J'avoue que j'ai pas tellement accroché, euh, ça m'avait paru un peu compliqué, euh, je, je me suis totalement perdue dans le bouquin. Euh, donc euh, c'était pas une énorme réussite, pourtant j'avais beaucoup aimé Le Nom de la Rose. Euh, mais, bon, Bertho et Co, ben, c'est pas forcément évident. Euh, donc, euh, je le relirai euh, plus tard. Peut-être qu'à une deuxième lecture, ce sera un peu plus facile. Euh, mais là, bah, c'était peut-être pas le bon moment pour le lire. Deuxième euh, lecture... Invita... Deuxième menu, pardon. Invitation au voyage. Voie sur ses canaux dormir ses vaisseaux. Un livre avec un vaisseau. Alors là, j'ai lu un livre extraordinaire. Euh, qui s'appelle... Euh... Mm -hmm. « Le prisonnier de la liberté » de Luca di Fubio. C'est un livre merveilleux. Euh, C'est l'histoire de trois personnages qui, au départ, ne se connaissent pas et qui vont se croiser. Euh, pas forcément au même moment. Euh, donc ils viennent de Palerme et ils prennent un, un bateau, un transatlantique. Chacun pour des raisons très différentes, mais en tout cas, ils doivent fuir. Euh, et ils vont à Buenos Aires. Et là-bas, bah, ils vont connaître la misère, la pauvreté, la, euh, une précarité immense qui est peut-être même pire que celle qu'ils connaissaient euh, avant. Euh, quoique pas, pas forcément tout à fait, mais en tout cas, leur, leur, vie, changeait. leur, leur vie a changé énormément. Et ils n'avaient ils pas d'autre choix que de partir. Mais ce n'est pas pour autant que l'herbe est plus verte ailleurs. Et le livre était très beau, euh, l'histoire était très belle, c'était très prenant. Euh, les personnages étaient extrêmement attachants, donc euh, on, en a, on en a trois, euh, euh, un jeune homme, une jeune femme et une, une très jeune adolescente, préadolescente. adolescente euh, Ils partent, ils fuient, euh, ils, ils, euh, à un moment donné ça va mieux, euh, puis ça se dégrade à nouveau. Euh, donc, il y a beaucoup, beaucoup de violence dans, ce, dans cette œuvre. Bon, ça, ça se passe euh, euh, un peu aux, aux alentours du, du naufrage du Titanic, hein, c'est en, bah, en 1912. Euh, vraiment, donc, tout début du XXe siècle. Euh, c'est bah, magnifique cette œuvre. C'est vraiment, vraiment un très très beau roman. Je l'ai apprécié d'un bout à l'autre, je tournais les pages, je, je voulais absolument aller au bout. Euh, C'est une pure merveille. Euh, donc vraiment, je vous recommande de le lire si vous aimez les romans historiques ou si vous aimez même ne serait-ce que l'aventure. Bon, attention parce qu'il est, il est dur, il y a beaucoup de violence, en, en, il, y a de, il, y a, il y a des morts, euh, il y a des, des sévices sexuels aussi. Donc si vous êtes sensible sur ces sujets, euh, au moins vous êtes au courant de, de ce qui risque de d'arriver dans dans le, dans le livre. Cela dit, euh, ça sert la suite du, ça sert le roman. C'est pas les euh, les viols qui sont décrits dans le, le roman, donc il n'y a pas des détails il y, y a pas des centaines de détails sordides, non hein, mais euh, ça sert la suite du roman, il y, y, y a un intérêt narratif euh, parce que ça, ça a une influence sur la, la suite de, du personnage. Donc, c'est pas gratuit. Euh, si c'est ça qui peut vous gêner, en tout cas, dites-vous que c'est pas gratuit. Euh, mais voilà, le, le roman était très, très beau. J'ai ai tellement aimé ces personnages-là euh, qui étaient. Et, et, qui portait quand même de l'espoir aussi. Donc, vraiment, je pense que c'est le deuxième, troisième roman de Luca Di Fulio que je lis. J'avais lu aussi euh, euh, le, euh, le Gang des Rêves et, euh, et un, autre, un autre roman. Euh, et les deux autres m'avaient beaucoup plu. Le, le Gambier arrive un tout petit peu moins, mais vraiment, j'aime beaucoup, et je vais lire euh, le... J'en ai un autre, euh, Les Enfants de Nice, dans ma pile à lire, qui était prévu pour le Lost in Time, mais je ne l'ai pas encore lu. Ensuite. Tout et beauté. L'intrigue se passe en Orient. Euh, là, j'ai lu Dérive des âmes et des continents, et j'ai oublié le nom de l'auteur, mais je vous mettrai euh, sans doute le... Je vous mettrai tout en barre d'infos, de toute façon. Euh, C'était un... Un très bon roman mais très étrange. Euh, des rives d'Hérazames des et des continents, c'est un roman par euh, une autrice, je crois que c'est son premier roman, euh, une autrice indienne, et c'est un roman où la nature s'exprime. Et en fait, donc la nature est un personnage et finalement on passe d'un personnage à l'autre. C'est un roman très elliptique donc il faut, il, il faut pas en être euh, trop surpris. Euh, on il y a des ruptures assez nettes, et on passe à un autre personnage, euh, même s'il y a des, des liens quand même entre, entre ces personnages. Et je dirais pas qu'il n'y a pas vraiment d'histoire, en fait. C'est juste euh, les, des personnages qui, vi qui vivent, euh, qui sont confrontés aux éléments, qui sont confrontés à la, à la, à la nature, à... Donc, euh, à des, à des catastrophes naturelles aussi. Et euh, qui. Donc il euh, y a, y a un, un côté un peu historique dans, dans cette œuvre. Et c'était très beau. La, la, moi j'ai ai aimé ce roman surtout parce que c'était plein de poésie. Euh, la lecture était, était très belle. J'avais un plaisir particulier à, avec les mots de cette œuvre avec les, les mots qui, qui dansaient entre eux, euh, et, et vraiment, ça m'a énormément plu. Euh, voilà, je, je recommande tout particulièrement ce, cet ouvrage si vous voulez découvrir la littérature indienne, euh, que je ne connais pas très bien, hein, mais moi ça m'a énormément euh, plu et touché. Euh, alors, euh, celui-là, je vous en avais parlé parce que je l'avais déjà lu au moment de faire ma vidéo Pile à Lire. Des meubles luisants pour lit par les ans, l'histoire ne se passe pas au 21 e siècle. Là, j'avais lu Père Lefter, l'histoire d'un bourgeois. donc je m'en souviens... Du coup, je m'en souviens pas très bien, mais euh, Donc c'était l'histoire d'un homme qui est un bourgeois et euh, bah, vraiment centré dans son, sur lui-même, un seul type. Euh, et donc, euh, c'est en fait, euh, on suit ce personnage-là parce qu'il est le représentant de en quelque part de tous les bourgeois de son époque qui sont responsables des catastrophes qui se sont passées euh, au XXe siècle en, le, ben, en Autriche et en, en Allemagne, euh, n'est-ce pas euh, Je pense que j'ai pas besoin de développer. Ensuite, le, le, le quatrième, troisième menu, j'essaie Je de compter, le troisième menu, Appelez-moi Olympe, donc euh, sur euh, les femmes, la parole des femmes. Euh, là, j'ai tout lu, euh, comme le précédent, comme le menu précédent, j'ai lu toutes les catégories. Euh, le premier, c'était Marie de France, un livre écrit par une femme. J'ai lu Le soleil et ses fleurs, de Rupi Là encore, c'est... Alors, elle vit, une poétesse, si je me souviens bien, elle vit aux États-Unis, mais elle est indienne. Et ce sont des en tout cas, c'est des poèmes qui sont écrits en anglais euh, et traduits. Et c'est extrêmement beau. C'est une femme qui parle euh, de son corps, euh, qui, qui parle euh, du rapport euh, des autres à son corps, de son rapport elle-même avec son corps. Et alors, euh, vous avez peut-être lu Lait et Miel de la même poétesse. Moi je vous les recommande vraiment, même si vous connaissez pas bien la poésie, je pense que c'est un bon moyen soit de s'y remettre, soit de s'y mettre tout court. Euh, ce sont des poèmes très brefs et très. Il y a, il y a beaucoup de douceur dedans, même si parfois elle décrit des choses terribles. Euh... Et en tout cas, les... Les... Les... En tout cas la... je ne l'ai pas lu en anglais, hein, mais la... La... la traduction avait un très bel effet. Euh et je vous recommande vivement cette lecture qui, moi, m'a fait euh, énormément de bien. Alors, Dear Jane, un livre dont le personnage principal est une femme, sur les ossements des morts, euh, j'ai oublié le nom de l'autrice, parce que c'est un, un nom polonais, donc je, je, je vous avoue que j'aurais un peu de mal à, à le prononcer. Alors, sur les ossements des morts, c'est un roman policier, euh, donc euh, du... du de l'est de l'Europe, avec ce côté un peu froid, frileux, euh, comme c'est souvent le cas dans les polars actuellement, euh, Ou alors là, attendez-vous à être surpris, vraiment, euh, parce que je, je, je, je, je me suis laissé berner, euh, je, euh, j enfin, vraiment, la solution, je ne l'avais pas, quoi. Euh, et donc c'est par moment où une dame un peu âgée euh, euh, découvre un cadavre. Euh, et en fait, tous Il euh, y, y a une série de, de meurtres, en tout cas de morts, de décès euh, inexplicables. Et euh, toutes ces personnes, toutes ces personnes qui meurent ont une passion pour la chasse. Et on va suivre l'enquête. Euh, en fait, c'est une femme qui va, suivre, qui va faire cette enquête. Et ça parle, si vous êtes sensible à la cause animale, ça va vous parler, parce que ça parle du rapport aux animaux, ça parle du rapport de l'être humain à la nature, donc du rapport de, des humains aux animaux, et, et c'est très beau en fait. Ne serait-ce que ce n'était pas tellement pour l'intrigue que je l'ai c'est je l'avais envie de connaître la fin évidemment, c'était un, un page-turner, mais le plus important c'était vraiment... Euh, avoir, la... avoir euh... connaître la fin, quoi. Euh... Non, pas connaître la fin, c'est les... suivre ce personnage. C'était. Mais. Qu'est-ce. C'est -ce... Qu euh... un personnage vraiment. On avait envie d'en savoir plus sur elle, et puis plus... finalement pas tellement sur les meurtres. Euh... Et, et ça, c'est quelque chose que, que j'aime bien, je trouve que ça ajoute de la valeur à un, à un polar. Euh... Donc, est vraiment, euh, essayer, euh, c'est assez surprenant. Euh, au cas, euh, pour moi, qui n'ai pas l'habitude des polars... Euh, ben... Ah Ah bon, d'accord. Et eh ben... Eh ben, je m'y attendais pas du tout. Euh, ensuite, troisième menu. La femme demeure égale à l'homme en droit, un livre féministe. Donc là, j'ai lu euh, « Grand-père avait un éléphant » d'un auteur euh, indien. Et « Grand-père avait un éléphant », c'est l'histoire d'une jeune femme qui est issue d'une famille euh, de notable, une famille très riche. Et ce qu'elle sait de son grand-père, c'est qu'il avait un éléphant. Et un jour, sa famille va perdre euh, sa fortune. Donc c'est une jeune femme, elle est euh, musulmane. Et elle a extrêmement peur d'être euh, euh, une, une kafir, euh, si je me souviens bien du mot, euh, donc une impie, d'être une mauvaise musulmane. Et donc, euh, même si elle vient d'une famille de notables, elle n'a pas d'éducation euh, ben, autre que celle d'être une bonne épouse. Euh, elle n'a pas été à l'école, elle ne sait pas lire, elle ne sait pas écrire, parce que justement, on lui a dit qu'elle ne devait pas... Euh, être, euh, elle devait pas être éduquée, que c'était, c'était mal. Et hein, donc, euh, c'est un livre très bref. Hein, euh, elle va, finalement, elle va acquérir quelque part sa liberté avec le fait de perdre sa fortune. Euh, et c'est un livre où vraiment j'ai trouvé cette personne, cette jeune femme très attachante. Euh, j'ai vraiment vibré avec elle, avec euh, cette, cette œuvre. Et et je, je, la, je la recommande, c'est un roman très bref, hein. euh, j'en dis pas, tr pas trop, mais l'important c'est pas tellement finalement ce qui, ce qui se passe, c'est pas, tel pas tellement, enfin euh, oui l'histoire, l'histoire effectivement, oui ça, ça l'est, mais c'est la manière dont l'auteur arrive à rendre ce personnage attachant. Euh, quatrième menu, c'est on dire. When you play The Game of Thrones You win, or die. J'ai vu, vu le premier tome de Games of Thrones, mais j'avais pas trop kiffé, donc je, je, je connais la suite de la phrase uniquement parce que c'est Justine, dans, dans la présentation du, du challenge, qui l'a dit. Ça. Votre Majesté, un livre qui traite de la royauté. Alors là, je me suis fait plaisir... Euh, je suis une grande fan de Shakespeare euh, depuis longtemps, longtemps. Et, et je me suis. Il y avait un. Je, je l'avais lu deux trois fois, mais j'avais eu ma meilleure expérience thé théâtrale avec Henri VI de Shakespeare, mis en scène par Thomas Jolie. Et, et ben je l'ai relu. Euh, J'ai relu Henri VI. Alors, ça. Yes. Et eh ben voilà, c'est bah, Game of Thrones, mais euh, ce qui m'avait pas plu dans Game of Thrones, c'est la façon dont c'était écrit. C'est des jeux de pouvoir, il euh, y a des jeux de pouvoir, il y a des jeux d'amour, il y a des intrigues, il euh, y a de la traîtrise, il euh, y a de la révolte, euh, c'est magnifique, c est, c est, vraiment c'est extraordinaire. J'aimerais bien trouver une autre traduction que celle que j'ai, parce que celle que j'ai, euh, j'ai une édition qui est bien, parce qu'elle est en bilingue, mais entendu, euh, le texte que j'avais entendu sur scène n'était plus beau. Hum. Donc alors, ce qui se passe, euh, pour euh, vous situer un peu, Henri VI, c'est le roi qui succède à Henri V. Oh, oh, c'est magnifique, n'est-ce pas euh, Donc Henri V, c'est celui qui a gagné la bataille dans un cours. Et Henri VI, c'est celui qui va perdre la guerre en son ans euh, à laquelle va se succéder la guerre des Deux Roses. Donc la guerre des Deux Roses, euh, c'est une, une guerre euh, intestine, une guerre à l'Angleterre, une, une guerre interne, euh, une guerre civile, voilà, euh, dans l'Angleterre, non pas civile en fait, c'est une guerre interne à l'Angleterre euh, entre euh, les Lancastres et les Plantagenais, parce que euh, les Plantagenais vont euh, revendiquer la couronne d'Angleterre euh, contre Henri VI. Et donc il y a tous... Il ce... euh, y a des batailles. Euh, donc c'est grand, c'est beau, euh, c'est violent, euh, c'est extraordinaire. Bon, donc, si... Du coup, si vous, vous aimez Games of Thrones, euh, bah, franchement, lisez... Euh... Euh, donc vous pouvez et même commencer par Henri VI sans avoir lu Henri V avant, il hein, n'y a aucun problème. Il n'y a pas besoin d'avoir lu Henri V pour, pour comprendre Henri VI, pas du tout. Euh, donc En fait, ce n'est pas une pièce, il y en a trois. Il y, y en a trois en une, c'est une trilogie. C'est même une tétralogie parce qu'après il y aura Richard III. Donc, vraiment, euh, si, si vous aimez Game of Thrones, lisez Henri VI et puis si ça vous fait un peu peur, lisez d'abord Richard III et puis après vous lirez Henri VI. Mais, euh, Bon, bon euh, ça va vous spoiler si vous lisez Richard III avant, mais euh, c'est pas grave. Moi j'avais vu Richard III plusieurs années avant, je, je me doutais de ce qui allait se passer vers la fin quand même. Mais c'est pas grave, parce que l'important c'est comment on y arrive, et c'est pas, pas ce qui arrive à la fin. Euh, et les personnages sont d'une puissance extraordinaire, euh, ils sont soit d'une immense puissance, soit d'une bassesse. Euh, et, alors, je dirais qu'ils sont puissants pas dans le sens où ils, sont, euh, où ils sont forts les uns contre les autres, mais dans le sens où ils dégagent quelque chose d'extraordinaire. Euh, alors, qu'ils mange de la brioche Alors là, c'est un livre que j'ai commencé, un livre sur l'histoire de France. J'ai commencé euh, Le Maître de Garamond qui est un livre sur l'imprimerie, c'est très étonnant. Euh, pour l'instant, j'en suis au stade où euh, c'est cet homme, Garmont donc euh, on raconte comment il est devenu imprimeur, euh, et il va y avoir des intrigues avec la sorbonne, Voilà, j'en sais pas plus. Euh, mais en tout cas, c'est un, un beau roman pour l'instant, euh, il me plaît beaucoup. L'aurore aux doigts de rose, un livre qui traite de l'antiquité. Alors, j'avais pas d'idée au moment où j'ai fait ma pile à lire, et puis, euh, pour euh, le plaisir de la relecture, j'ai relu « Alcool » d'Apollinaire. Et bien magnifique, euh, il est question euh, à un certain moment de l'Antiquité, ne serait-ce que, si je trichouille un petit peu, il euh, bah, y, y, y, euh, y a des évocations de l'Antiquité, euh, mais euh, a, ne serait-ce que dans le premier poème, euh, où il parle de la tour Eiffel, euh, dans Zone, « À la fin, tu es là de ce monde ancien », Bergère, autre ou Eiffel, le beau troupeau des montants, belles de ce matin, qui en a as assez de vivre dans l'Antiquité grecque et romaine. Donc ça commence, ça commence comme ça. Euh, et après, euh, donc, ce sont des, des poèmes qui sont très beaux, il y en a des courts, il y en a des longs. Euh, je trouve que la langue est assez frappante, mais oui, c'est... Je trouve que l'alcool porte bien son nom parce qu'il y a cette amertume de l'alcool, mais en même temps, bah, ce sont des verres assez, euh, assez liquides qui, qui coulent. Euh, ça évoque des, des images euh, extraordinaires. Donc, un peu comme quelqu'un qui est complètement torché. Euh, euh, je pense que c'est pour ça aussi qu'il appelait ça alcool. Et en plus, j'avais une très belle édition euh, avec des aquarelles. J'ai aussi fait un, un, sacré, un sacré kiff en, en relisant l'alcool. Euh, et enfin, dernier menu, A Day at the Abbey. On commence par euh, O'Brien. « livre où le protagoniste est un vilain ». Là, je n'ai pas encore lu. J'avais prévu de lire « Les enfants de Venise » de Luca di Fubio. Euh, bah, ce n'est pas encore fait. Tom Branson, un livre où les personnages viennent de classes sociales différentes. Là, j'ai lu « Des diables et des dessins alors, je l'ai lu grâce à, euh, Isa, grâce à Isa de la chaîne Les Chroniques du Hérisson. Elle avait dit que c'était un livre qu'elle avait énormément aimé, qui était extraordinaire. C'est le cas. C'est un livre qui n'est pas très long. Euh, et en fait, c'est l'histoire d'un homme qui, qui joue du piano dans des lieux publics et il attend quelqu'un. Il espère retrouver quelqu'un en, en jouant du piano dans des lieux publics c'est un homme qui joue très très bien Beethoven, et on va euh, revenir sur euh, son passé. C'était quelqu'un qui, euh, qui, qui apprenait le piano donc, dans, sa, dans sa famille euh, avec un, un professeur très sévère qu'il avait. Et puis soudainement ses parents, vont, ses parents vont mourir, et il va devenir orphelin, et euh, il va aller dans un orphelinat. On est dans les années 60. Enfin, fin des années 60. Et il, il, donc là, euh, il va se confronter à une énorme violence euh, donc des diables et des saints, parce que c'est un orphelinat euh, catholique, et, et ben les diables et les saints ne sont pas forcément ce qu'on pourrait attendre. Euh, et, et donc il y a tout ce rapport à la musique, ce rapport au piano, euh, qui est très beau, qui est... C'est presque on entend la musique en, en lisant ce livre. Et euh, les personnages sont, encore une fois, très attachants. Les personnages sont, S... S... Ils sont très forts, euh, très réalistes. Euh... Et puis le... le texte est beau. Euh... Donc moi, j'ai beaucoup aimé ce livre. Et je vous en recommande vivement la lecture. C'était... Euh... Un vrai petit coup de cœur, effectivement. Euh, J'ai bien fait de, de faire confiance à, à, à, aux chroniques du Hérisson. Et enfin, euh, Mary, Edith and Sibyl, euh, un livre avec une fratrie. Alors j'avais voulu lire euh, la saga des casalettes, euh, tome 3. Je l'ai commencé, j'en ai lu de la moitié à peu près, et je me suis arrêtée parce que ça me plaisait pas tellement, j'arrivais plus à accrocher. Donc, euh, ben, finalement, euh, finalement, je lis autre chose. J'ai relu. Euh, oui, ça a été vraiment. Euh, ça m'a fait, fait trois relectures, en fait, dans ce, dans ce challenge, mais on a le droit. Euh, J'ai relu L'embauche de Charles-Juliet. C'est une heure extraordinaire, c'est très, très court. Alors, il y a une fratrie, mais c'est pas forcément la... ce qu'il y a de plus important. Euh, il y en a même deux, parce que. On raconte l'histoire d'une... Enfin, je vais reprendre depuis... Une... <rire> Charles-Julie raconte l'histoire de sa mère et de, en fait, de ses deux mères. Euh, il y a deux parties. Euh... Et donc, lui, il a des frères et sœurs, et sa mère a des... des frères et sœurs. Donc, pour le challenge, ça colle, mais le plus important, c'est pas ça. Euh... Donc, il raconte l'histoire de cette mère euh, qui l'a mis au monde. Et donc, il a appris l'existence tard, parce qu'en fait, ça... Sa mère, va, sa mère va mourir. Euh, et il revient sur cette histoire. Et alors, c'est une tristesse infinie. Et c'est d'une violence inouïe. Où il, il, il, il raconte l'histoire de sa mère. Il la raconte à la deuxième personne, du sanglier. Avec le tu Et c'est aussi ça qui frappe. Et à la fin, donc, sa, sa mère... Euh, Va, va connaître la famine euh, et ça, enfin vraiment l'histoire de sa mère est épouvantable euh, est, alors ça, ça parle euh, si vous n'êtes pas forcément à l'aise avec ce sujet là euh, ça parle de dépression et sa mère va être euh, un, internée dans un asile euh, et c'est là qu'elle va subir des violences incroyables donc est vraiment, je vous recommande cette lecture, c'est un des livres les plus beaux que j'ai jamais lu de ma vie, j'ai tellement pleuré à la lecture, c'est émouvant à un point inimaginable. Euh, cela dit, si euh, vous ne sentez pas d'affronter un sujet pareil, euh, voilà, au moins vous êtes prévenu de, de, du contenu de, de cet ouvrage. donc Bilan du Lost in Time, pour l'instant, c'est un bilan très positif. J'ai lu des choses merveilleuses, j'ai lu des choses qui m'ont énormément plu. C'est un, un chouette challenge, les menus sont super bien choisis, donc merci Justine. Il est top ton challenge, j'adore. et Vous qui êtes toujours là regarder. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Merci à celles et ceux qui, euh, qui aiment, euh, qui, qui s'abonnent. Euh, donc je sais que j'ai peu d'abonnés, mais euh, vraiment ça me fait ça me fait plaisir de, de savoir qu'il y a des gens qui, qui ont envie de regarder ce que je fais. Euh, J'espère que, que vous aimez bien ce que vous voyez. Euh, Dites-moi en commentaire si vous avez lu certains de ces livres. Euh, si vous avez envie de les lire, euh, n'hésitez pas, hein, euh, allez-y, participez, ça me ferait plaisir de vous lire, et en tout cas, euh, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, salut